Voilà la réserve de la médiathèque dont je t'ai parlé. Ah ok. Alors généralement on y range les, les grands romans classiques surtout. Moi. Oui et peut-être les suites de romans non Oui aussi. Mmh. D'accord. Ah oui quoi Ah j'avais de... Et tous ces sacs là c'est quoi chut, chut, Ce sont les e-books. <rire> les quoi ne s'inquiète si tu préfères les millésimes 2021. Ah oui Ah oui, les sacs surprises annoncés en fanfare dans le Lucémag Arrête, arrête, arrête Tu es en train de tout spoiler et du coup, les lecteurs vont les vouloir tout de suite. Mais en fait, ils sont disponibles qu'à partir du 1er juillet et jusqu'au 31 août. Mais ça part très très vite, hein, il ne faudra pas tarder. Ah, et ces cadeaux Ah ben non, non, non. C'est une sélection surprise de documents que les gens peuvent emprunter pour six semaines. Et souvent, il y a d'autres surprises en plus des documents. Attends, attends, c'est quoi ce moment <tousse> bon ah, ah. T'inquiète pas, faut savoir, à tous, à tous les coups c'est Georges, Georges, George, tu veux dire Georges Sand Ah ben oui, Georges Sand. ne t'inquiète pas s'inquiéter. Je sais pas, ce sont mes frères. ils sont à moi. C'est son Chopin j'imagine Oui, à mon Frédonel, mon Frédonel, ils sont à moi. C'est plus fort qu'elle, dès qu'elle voit quelqu'un en réserve, il faut qu'elle surveille. Tu sais ici c'est la médiathèque Georges Sand. Alors elle s'imagine qu'elle est un peu comme à quoi enfin. Oui un peu comme chez elle. Voilà. Bon bon, on a l'habitude de la voir errer dans les parages. Allez, viens Bien.